Une protection de nos clients et de nos opérations renforcées. Nous vous accompagnons avec des services toujours plus sécurisés face à des risques en constante évolution. L'intelligence artificielle nous permet d'analyser des volumes de données de plus en plus importants, de mieux détecter les risques de non-conformité et de fraude et d'automatiser les alertes tout en améliorant la productivité des équipes. Cast automatise l'analyse de millions d'heures de communication audio et de d'email et la remontée des alertes de non-conformité. Elle permet de se conformer aux réglementations de surveillance des communications de marché, mieux anticiper et prévenir les comportements non conformes. Ce n'est que le début